Bonjour, je suis Adrian Dix, ministre responsable des Affaires francophones. Grâce à l'Entente Canada-Colombie-Britannique en matière de langues officielles pour les services en français, la Colombie-Britannique a été en mesure d'offrir de nombreux programmes pour aider les citoyens et les familles de la communauté francophone. Avec l'entente qui arrive à échéance en mars 2018, j'aimerais savoir comment le gouvernement pourrait, selon vous, améliorer l'accès aux programmes et aux services en français et favoriser ainsi une Colombie-Britannique inclusive, forte et viable. Je vous invite donc, ainsi que votre organisme, à participer à nos échanges en nous soumettant vos observations par écrit dans ce site avant le 5 janvier 2018. Votre point de vue aidera le programme des affaires francophones à élaborer un nouvel plan stratégique, un plan qui reflétera les idées et les besoins des citoyens et des familles de la communauté francophone. Le plan stratégique fera partie intégrante des négociations à venir pour une nouvelle entente avec le gouvernement fédéral. Je suis impatient de vous lire et prendre connaissance de vos idées et de nos réflexions. Merci.